Bonjour, ici David du blog TonWebMarketing.fr et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez développer votre activité tout en économisant du temps et de l'argent sur la mise en forme du projet. Alors un exemple tout simple, c'est ce concept qui a été et est toujours valable aujourd'hui, c'est lorsque l'entreprise Candia, la célèbre marque de lait, a inventé les bouchons à vis sur leur brique de lait en 1993. Pour éduquer le marché sur ces nouveaux bouchons, il a fallu qu'ils dépensent beaucoup d'argent en publicité, en communication pour instaurer cette nouvelle habitude. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, l'entreprise concurrente a tout simplement copié cette nouvelle habitude prise par les consommateurs en insérant ses nouveaux bouchons à vis sur leur nouveau concept de bouteille de lait, la bouteille de 1 litre. Et grâce à ça, l'Actel a réussi à rattraper peu à peu son retard tout en économisant beaucoup de budget qui a été dépensé par Candia pour éduquer le marché. Donc là où je veux revenir, c'est que lorsque vous débutez, une chose importante à faire est de miser sur les habitudes aux visiteurs. Les habitudes sur les sites web, ça peut être par exemple un header, une entête en haut du site web avec le logo à gauche, le menu au même niveau que, que le header ou alors juste en dessous, la possibilité de se connecter à son espace membre aussi juste en haut du site, un formulaire de recherche dans la partie haute ou la partie droite, le contenu au centre ou alors à gauche et au centre et une barre latérale la plupart du temps en, à droite en ce qui concerne les blogs et puis les mentions légales en bas ça c'est les habitudes classiques d'un site web un autre exemple ça serait avec les emails Donc, par exemple lorsque vous recevez un email d'un ami vous avez l'habitude de voir un sujet qui ressemble à re puis le titre de l'email je vous garantis que si dans votre processus de relance par email vous intégrez un sujet comme celui-là vous allez avoir un taux d'ouverture beaucoup plus élevé que si vous ne l'aviez pas à utiliser de façon ponctuelle bien sûr, mais c'est un bon exemple notamment d'une utilisation intelligente des habitudes de votre marché. Et si vous avez tout intérêt à faire ça, c'est tout simplement parce que les habitudes simplifient énormément le processus de vos visiteurs qui n'ont plus à apprendre à utiliser votre site. Ils le feront de façon intuitive et aussi qu'elles ont un impact émotionnel fort, c'est-à-dire que la personne va se sentir plus concernée, plus impliquée. Donc c'est un moyen de personnaliser son expérience et de lui donner davantage de confort. D'autre part, ça permet aussi de vous rapprocher de vos prospects et clients en améliorant ainsi la relation avec eux et aussi votre image. Et rien que de connaître les habitudes de vos prospects et clients, ça montre que vous faites attention à leurs besoins et le fait de se sentir concerné par votre approche, c'est déjà inconsciemment un pas de plus vers vous. Alors si vous êtes en position de leader, c'est vous qui êtes pris comme référence pour ces habitudes et vous êtes condamné à innover constamment pour garder cette position. Mais si vous débutez et que vous êtes un nouvel acteur de votre marché, ou que vous avez une petite part de votre marché, alors vous devez miser sur les habitudes de votre marché. Et pour connaître ces habitudes, vous pouvez vous inspirer des pratiques des leaders sans copier bêtement bien entendu, puis en définissant le portrait de votre clientèle, car chaque marché a ses habitudes qui lui sont propres. Et si ces habitudes existent, c'est pour une bonne raison. Donc concentrez-vous d'abord sur la vente et gagnez du temps ou de l'argent en misant sur les habitudes qui ont déjà été construites. Et lorsque vous aurez une position plus confortable, vous pourrez penser à aller en contresens de ces habitudes si et seulement si ces innovations ont un réel intérêt pour vos visiteurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez-y à chaque fois que vous créez de nouvelles pages ou mettez en place votre site ou vos campagnes publicitaires. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur ce canal YouTube ou sur tonwebmarketing.fr.